Apprendre à chanter pour être une star. Si c'est ton cas, il faut qu'on en parle. Je te fais une vidéo exprès là-dessus. Il faut vraiment qu'on discute de ce sujet-là parce que pas sûr que tu prennes les choses dans le bon sens. En tout cas, je voudrais vraiment clarifier les choses par rapport à ça, de manière à ce que tu ne sois pas déçu. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour bien chanter et s'éclater tout simplement. Alors, apprendre à chanter pour être une star, qu'est-ce que ça veut dire euh, je pense qu'il y a certainement peut-être une incompréhension par rapport à ça. Apprendre à chanter, chanter, devenir une star en chantant, c'est un long parcours. Il n'y a que très très peu d'élus, d'une part, et c'est selon moi absolument pas une finalité. Il faut qu'on définisse par rapport à ça qu'est-ce que ce serait pour toi être une star. Est-ce que, par exemple, c'est lié à l'argent Est-ce que tu te dis, voilà, je, quand je serai une star, j'aurai beaucoup d'argent Alors par rapport à ça, je voudrais te, te, te, te, te détromper, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui te paraissent être des stars qui sont connues entre guillemets, mais qui ne roulent pas sur l'or parce qu'en réalité euh, leurs producteurs vont toucher plus d'argent qu'elles, euh, elles ne gèrent pas forcément l'argent ou leurs revenus ne sont pas finalement si énormes par rapport à ce qu'on pourrait penser de ce que tu vois d'elles sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, si tu les vois dans des beaux endroits, en réalité elles sont invitées dans des hôtels ou des villas, ça ne leur appartient pas et elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Donc si tu veux apprendre à chanter pour devenir une star dans le Sens comme ça j'aurai plus d'argent, à mon avis, tu fais fausse route, ça, me, ça ne me paraît pas être la meilleure motivation. La deuxième chose, est-ce que tu veux apprendre à chanter pour être une star ce qui, selon toi, voudrait dire être connu Alors, je voudrais aussi mettre une nuance là-dessus, il y a vraiment une différence entre être connu et être reconnu. Je connais pas mal d'artistes qui font toute une carrière, ils font des concerts, ils font des tournées dans toute la France tous les ans et réunissent. 300-400 personnes dans chaque ville. Alors ce n'est pas un stade, d'accord On ne peut pas dire que c'est des stars, mais les gens viennent les voir tous les ans avec grand plaisir quand ils font un nouveau concert, un nouveau spectacle, et ils ont de la reconnaissance pour leur travail. Ces gens leur témoignent de la reconnaissance pour leur travail. Tu peux avoir un compte sur tes réseaux sociaux avec... Euh, une dizaine, une trentaine, une centaine d'abonnés, mais qui vont te faire des commentaires sur tes chansons, qui vont te parler de telle mélodie, qui vont te dire qu'ils ont chanté telle musique. Et là, en fait, tu vas avoir de la reconnaissance. Donc, en réalité, si ton idée, c'est d'être reconnu pour ton travail d'artiste, tu n'as absolument pas besoin d'être une star, entre guillemets, euh, tu n'as pas besoin d'être connu, mais reconnu va beaucoup plus te nourrir en tant qu'artiste. Parce que tu sais, le problème des stars, c'est que... Il y a tellement de monde, etc. Elles ont des managers, des gardes du corps, etc. Elles ne sont plus en, en, en contact avec le public. Et en réalité, elles, qu'est-ce qu'elles voient Elles voient les magazines People qui les détruisent, qui disent des mauvaises choses sur elles. Et elles ne peuvent plus communiquer avec les gens qui leur disent, moi j'aime bien aimer cette chanson-là, moi j'ai bien aimé euh, euh, ce texte-là de quoi tu parles. Alors que quand tu es simplement reconnu pour ton travail, et tu n'as pas besoin d'être une star pour ça, là tu vas être beaucoup plus nourri en tant qu'artiste par les gens qui t'écoutent, par le public qui apprend. Précise ce que tu fais. Donc euh, je voudrais te, te, te parler encore de ce sujet-là. n'hésite pas à partager cette vidéo. Hein, si tu as des, des amis qui sont dans ce process là de vouloir apprendre à chanter pour être des stars, euh, tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube et activer la cloche. Et si tu actives cette petite cloche, YouTube te préviendra des prochains live. Ce qui veut dire aussi que je pourrais potentiellement te coacher en direct puisque je fais ça en live maintenant directement dans le stream YouTube. Alors euh, pour moi, si tu veux. Euh, être une star, ce n'est qu'une conséquence en réalité de la valeur que tu vas apporter en tant qu'artiste et ce n'est pas le début. C'est-à-dire que toi en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu as des choses à donner au public. Tu as des choses à partager, tu as des sentiments à partager, tu as des choses à faire vivre aux gens grâce à ta voix, grâce à ta musique, grâce à tes chansons. Et En faisant ça, en étant vraiment dans le don de toi, dans le partage, dans apporter des choses aux gens qui t'écoutent, là, tu vas avoir de la reconnaissance. Là, tu vas avoir des gens qui vont peut-être payer pour acheter tes disques si tu as des disques ou qui vont à travers leur abonnement de plateforme de streaming te rémunérer pour ce que tu fais. Ils vont venir t'écouter en concert. Ils vont venir assister aux lives que tu pourrais faire sur les réseaux sociaux. Et tu vas peut-être commencer dans ton domaine à être une petite star, à commencer à être connue, etc. Mais ça, ça va être uniquement la conséquence de ce que tu vas pouvoir leur donner en tant qu'artiste. Et moi, je t'invite vraiment à commencer par ça. Travaille déjà ton art, travaille ta voix, écris des chansons, euh, suis le plan, je t'ai enregistré une vidéo là-dessus, je t'explique un plan comment démarrer en 2021. Suis ce plan-là, avance, fais les choses. Et Là, tu vas avoir de la reconnaissance en retour et potentiellement peut-être nourrir ton, riff, ton rêve de devenir une star. Alors, je te parlais de travailler ta voix. Pour moi, ça commence vraiment par cela. Travailler ton univers artistique. Si tu as besoin d'exercice, je vais t'en offrir pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo. Tu vas trouver un lien dans la description juste en dessous. Tu cliques dessus, tu laisses ton prénom et une adresse mail. Vérifie bien dans les spams, les indésirables ou l'onglet promotion parce que des fois, les mails sont mal classés. Et euh, Tu vas recevoir euh, là d'ici la fin de cette vidéo donc un mail dans lequel je te mets quatre ressources. Euh, je te mets des échauffements pour bosser ta voix, je te mets un guide sur la respiration et encore d'autres ressources. Tu verras tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, n'hésite pas à répondre à mon mail pour me dire si tu as bien reçu tes exercices comme ça. Je serai sûr qu'ils seront arrivés à bon port. Euh, et voilà, Souviens-toi que pour moi, Devenir une star, c'est d'abord commencer par travailler son art, bosser sa voix, bosser son univers, son univers artistique et ensuite, le reste suivra. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao